Bonjour à toutes et à tous. Il y a deux articles qui ont un peu défrayé la chronique en psychiatrie cet été. Le premier, c'est une revue de littérature qui a été publiée dans Molecular Psychiatrie. Et le deuxième, une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés qui a été publiée dans le BMJ. Alors, il y a un point commun entre de ces deux articles, c'est qu'ils remettent en cause l'efficacité des antidépresseurs dans la dépression. Alors dans le premier article, c'est une revue de la littérature qui explore toutes les études qui euh, étudient des mécanismes impliquant la sérotonine dans la dépression et qui démontre qu'il n'y a pas de différence entre les patients dépressifs et non dépressifs au regard de ces quatre mécanismes. Donc il y a des mécanismes d'élimination de la sérotonine, il y a des mécanismes d'efficacité du tryptophane qui est un précurseur de la sérotonine dans la dépression. Euh, donc je vous passe les détails. Et euh, il y a aussi de l'imagerie cérébrale. Et euh, la conclusion en fait, des auteurs, c'est qu'on ne peut pas conclure que la dépression euh, est une pathologie de la sérotonine, en tout cas pas chez tous les patients euh, dépressifs. Donc moi, je n'ai pas été très surpris par ces résultats, mais je les trouve très intéressants. Alors dans les années 90, on disait que la dépression c'était un problème de noradrénaline et puis sont arrivés les nouveaux antidépresseurs de seconde génération qui étaient donc les inhibiteurs de recapteurs de sérotonine comme le Prozac ou le Zoloft par exemple et donc il y a eu une communication des laboratoires très forte autour de la sérotonine et donc ça, ça a été très bien intégré dans la discipline de la psychiatrie et encore aujourd'hui, on considère que la sérotonine joue un rôle majeur dans la dépression. Donc c'est probablement vrai pour une partie des dépressions mais pour pas pour toutes les dépressions. Et nous, au centre expert dépression résistante, on le voit tous les jours. Alors la dépression résistante, c'est défini comme une dépression qui n'a pas répondu à deux antidépresseurs. Ce qui, en soi, est déjà une définition problématique. C'est-à-dire qu'on considère que la dépression devrait, quand elle est, entre guillemets, normale, répondre à un antidépresseur. Et quand elle ne répond pas à un antidépresseur, on est dans autre chose. Euh, il faudrait donc renverser un peu conceptuellement le, euh, cette vision de la dépression. En fait, la dépression, c'est un phénotype, c'est-à-dire une expression euh, de symptômes communes aux personnes, mais quand on regarde les définitions euh, de la dépression, en fait, ça recoupe plus de 1500 combinaisons possibles de symptômes. Hein, parce qu'il faut un des deux symptômes principaux, qui est euh, la baisse de l'humeur, hein, du moral, donc la tristesse ou la souffrance psychique, et d'un autre côté, euh, le, la perte de plaisir, ça peut être l'un ou l'autre, mais si on n'a pas un de ces deux symptômes on ne peut pas parler de dépression et puis ensuite il y a une constellation de symptômes autour de ces deux symptômes corps et donc là on a les troubles du sommeil les troubles de l'appétit les perturbations de la concentration la culpabilité pathologique etc et les idées suicidaires bien sûr et donc en fait, quand on regarde ces dépressions, déjà d'un point de vue du phénotype, donc de l'expression des dépressions, on a déjà une grosse variabilité euh, des personnes euh, et de leur vécu. Donc euh, on pense par exemple que les dépressions avec insomnie c'est pas les mêmes que sans insomnie, euh, qu avec anxiété c'est pas les mêmes que sans anxiété, donc euh, on, on découpe comme ça des types de dépressions pour essayer d'améliorer déjà euh, les traitements, parce qu'on sait que les dépressions anxieuses, répondent moins aux antidépresseurs que, que les autres et qu'elles ont un plus mauvais pronostic. Donc on essaie de comprendre pourquoi d'un point de vue biologique et aussi d'un point de vue psychologique puisque les deux sont euh, intimement liés bien sûr. Donc euh, nous dans notre pratique en fait on n'est pas surpris d'entendre que euh, toutes les dépressions ne sont pas des dépressions sérotoninergiques puisqu'on sait très bien que les antidépresseurs ne sont efficaces que chez une faible proportion des patients finalement. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui a le mérite en fait, d'avoir été synthétisé dans cette revue de la littérature et qui rappelle aussi les mécanismes impliquant la sérotonine. Et donc euh, voilà, c'est quelque chose qui a eu pas mal d'écho en fait, euh, dans le monde entier, hein, parce que cette revue a été beaucoup reprise dans les médias. Alors que pour nous, psychiatres, finalement, c'est quelque chose qui est assez connu dans la pratique. Par contre, ça peut changer un peu l'imaginaire autour des recommandations des antidépresseurs, notamment en médecine générale et chez les psychiatres de pratique libérale. Euh, puisque donc, euh, le euh, sérotoninergique, hein, l'antidépresseur qui agit sur la sérotonine, était considéré comme le traitement de référence de la dépression. Et euh, donc euh, souvent, je rappelle qu'il y a d'autres traitements efficaces qui ne passent pas par la sérotonine, comme par exemple les oméga-3, qui ont prouvé leur efficacité dans de nombreuses méta-analyses et qui ont moins d'effets secondaires que les antidépresseurs. Donc c'est incompréhensible actuellement qu'on prescrive un antidépresseur sans... Euh, prescrire au pré préalable un oméga-3 ou sans le co-prescrire si on est dans quelque chose d'urgent et qu'on souhaite une réponse rapide. J'ai pu parler aussi dans une autre vidéo de la kétamine qui, dont l'usage est très limité actuellement dans la pratique parce qu'elle est limitée à l'administration hospitalière, donc les personnes qui ne vivent pas dans un. Une ville où il y a un hôpital qui délivre de la kétamine, voire un CHU, parce que c'est souvent les CHU, donc sont pénalisés, ne peuvent pas avoir accès à ce traitement. Et puis dans les, la plupart des urgences, il n'y a pas de kétamine qui peut être administrée rapidement. Donc ça, c'est des choses de santé publique qui, je pense, devraient devoir évoluer pour améliorer les soins qu'on peut proposer aux patients. Donc le, Il y a aussi donc, tous les problèmes de nutriments, le magnésium, le zinc, les folates dont j'ai parlé dans d'autres vidéos qui sont des pistes intéressantes pour améliorer certaines dépressions. Et puis, bien sûr, on n'a pas encore tout compris et tout découvert des mécanismes de la dépression, mais en tout cas, on sait que ce n'est pas qu'une question de sérotonine. Et donc, le deuxième article donc, fait la synthèse de, toutes les, de tous les essais contrôlés randomisés qui ont été soumis à la FDA, donc c'est l'Agence du Médicament américaine, depuis 1976, et regarde l'évolution en fait, et les critères de réponse individuelle aux antidépresseurs. Et donc, la question qui était posée, c'est déjà, est-ce qu'il y a une augmentation de l'effet placebo chez les groupes contrôle qui expliquerait que c'est de plus en plus dur de montrer une efficacité des antidépresseurs et que les nouveaux antidépresseurs sont en apparence moins efficaces que les anciens, euh, mais avec moins d'effets indésirables aussi Ou, euh, ou est-ce que ce n'est pas le cas Et donc la réponse, je vous la donne directement, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'augmentation de l'effet placebo dans les groupes contrôle, parce que c'est des choses qui étaient été débattu dans ces dernières années. Et euh, l'autre euh, information que j'ai trouvée très intéressante, c'est que la question qui était posée, c'est est-ce que les antidépresseurs, euh, comme dans les méta-analyses, il a été montré qu'ils ont un effet finalement assez léger, euh, ce qui peut paraître surprenant. Donc ça vient d'une part bah, de, du fort effet placebo dans la, dans la dépression, ça c'est aussi quelque chose de très étonnant. Euh, et... Euh, et cet effet, en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un effet qui est léger pour tout le monde et que finalement, la moyenne que l'on montre, c'est la même pour tout le monde Ou est-ce que finalement, c'est un effet moyen qui synthétise des données de personnes qui vont être très répondeurs aux antidépresseurs et d'autres qui ne le sont pas du tout Et donc euh, là encore, la réponse, c'est l'option 2, c'est que en fait, l'efficacité moyenne des antidépresseurs, c'est qu'on mélange des personnes, donc c'est à peu près 15% des gens qui sont très bons répondeurs aux antidépresseurs, avec des personnes qui ont des fortes variabilités de réponse ou voire pas de réponse du tout et donc c'est ça qu'on fait en synthèse dans les méta-analyses et donc on conclut à un effet léger parce que c'est un effet moyen mais en fait il y a des effets très importants pour certaines personnes et inexistants pour d'autres personnes ce qui pour nous en pratique clinique est une évidence et qui maintenant est consensuel et démontré dans la littérature scientifique donc tout ça, ça nous mène à la médecine de précision à essayer donc de trouver des traitements pour chaque personne en fonction de ses carences, en fonction de l'environnement il faut prendre en compte bien sûr les facteurs de maintien de la dépression Mettre un antidépresseur chez quelqu'un qui est en burn-out et qui reste exposé à du harcèlement professionnel, par exemple, ça n'a pas de sens si on ne règle pas le problème de la situation au travail. Donc il faut prendre en compte euh, l'ensemble euh, de la personne. Euh, donc ça, maintenant, euh, on est dans une psychiatrie de plus en plus holistique. Hein, donc on, on est sorti de la psychiatrie tout biologique pour prendre en compte vraiment toutes les interactions, y compris psychologiques. Il y a des dépressions qui peuvent provenir de traumatismes de l'enfance, qui ont été enfouis avec des vérités émotionnelles qui se réactivent. Hein. Il a été démontré... Par exemple que les enfants qui ont perdu un parent de façon précoce avant l'âge de 12 ans ont plus de risques de faire une dépression à l'âge adulte donc euh, il y a tout un tas de facteurs qu'on comprend de mieux en mieux et qu'on on va proposer voilà des traitements sur mesure c'est ce qu'on fait au centre expert dépression résistante euh, pour soigner chaque dépression et euh, il existe encore euh, des cas de dépression euh, qu'on ne maîtrise pas je pense à la dépression du sujet âgé qu'on connaît encore euh, très mal donc on a publier en fait un éditorial pour que la dépression du sujet âgé soit sortie des, de la classe des dépressions au même titre que la dépression du postpartum chez la femme après l'accouchement par exemple euh, parce qu'on pense que c'est des dépressions très spécifiques qui vont avoir des réponses en fait aux antidépresseurs très différentes. Il y a une méta-analyse qui a démontré ça. Pour la dépression du sujet âgé, donc c'est pas les mêmes posologies, les mêmes antidépresseurs qu'on va administrer chez le sujet âgé. La tolérance ne va pas être la même pour le médicament non plus. Donc il y a tout un tas de choses voilà qui restent encore à explorer, avec aussi des questions de dépression dans le cadre de démence d'Alzheimer ou de démence vasculaire euh, qui peuvent être des signes. Euh, la dépression peut être un signe annonciateur aussi euh, de démence euh, chez le sujet âgé. Euh, le déclin cognitif lié à l'âge doit être exploré. Donc il y a tout, euh, tout un tas de choses encore qui sont très mal maîtrisées et on est face quand même à un vieillissement de la population. Donc il y a une certaine urgence quand même à développer ce courant-là de la psychiatrie. Voilà, j'espère que ça vous aura été éclairant et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos, vos expériences vis-à-vis hein, -vis de la dépression ou des antidépresseurs. Et je vous dis à bientôt.